Bonjour à tous, alors je voulais vous parler d'un sacramental euh, qui est l'huile du los. Alors je vais, je vais vous lire euh, le texte. Donc, dans la basilique Notre-Dame du los, près de l'autel de la chapelle de Bon Rencontre où la très sainte Vierge Marie est apparue à Benoît Trancurel durant le XVIIe siècle, une lampe brûle en permanence alimentée par de l'huile pour indiquer la présence réelle de Jésus dans le tabernacle. Ces apparitions ont été reconnues officiellement par l'église le 4 mai 2008. Donc la bonne mère du ciel, donc notre très sainte Vierge Marie, dit à Benoît Troncurel, la voyante, au commencement de la dévotion, que l'huile de la chapelle, si on en prend et que l'on s'en applique, si on recourt à son intercession et que l'on ait la foi, on guérira. Donc, euh, je vous mettrai le lien pour vous procurer euh, cette huile hein, qui peut, euh, si vous avez la foi, euh, peut vous, vous guérir. Hein. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.